Je vais passer un petit moment tout petit là. D'après, je vais ouvrir le avec moi dans Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. de pasteur ou capable pour nous à partir du verset à partir du verset 15 Il a créé la terre par sa puissance Il a fondé le monde par sa sagesse Il a étendu les cieux par son intelligence à savoir, les eaux mugissant dans les cieux il fait monter les nuages à des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Yes. Tout homme devient stupide en par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles en de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie Elles périront quand viendra le châtiment yes. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle Car celui qui a tout formé et Israël est la tribu de son héritage L'éternel des armées est son nom tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Amen. On nous dit Amen. Amen. amen. On nous dit Amen. Amen. Là, c'est son simple étude légère n'a pas fait avec vous. Ou capable saisi saisir en quelque sorte une porte qui est capable de utiliser. Dans la caractéristique de la Bible, une caractéristique présenté se présente les grands combats que l'Éternel l'exerce à travers les âges. Et souvent, pour comprendre l'Éternel, il mettait en parallèle avec d'autres dieux. Si vous avez fait une étude spéciale sur les idoles, où tu remarqué comment ces cité non idoles, yo, -fait la fait appel avec eux, là, idole mais y plusieurs, plusieurs côtés, de tel Dieu, telle divinité, tel, tel, tel, tel Dieu euh, de, de, des autres nations. Et les dieux des autres nations sont multiples On a plus nous-mêmes nous sommes porteurs de Bible Moi-même, nous sommes des gens qui dans la Bible à la folie À la folie il aime donc croire en bible à la folie même hein? ça me pour lui même ça me pas comprendre amen Où est-ce que a moi mon fou et depuis 42 ans conversion moi croire en bible à la folie à ça le fait pour moi amen Moi, j'ai un credo, j'ai une un formule, je eu pas tête et tout le monde qui t'a voulu prendre avec moi, ou la bonne Bénédiction pour vous, je vais mourir avec Bible, même pas mourir sans Bible. Amen! Au nom de Jésus! Oui. Comprenez bien, je vais mourir avec Bible. Même pas mourir sans Bible. Vous savez, ici, il un siège pour nous croire dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans la Bible. Si nous ne croyons pas dans la Bible, nous ne croyons pas dans l'autre Nous avons tellement dans la Bible que nous croyons à la folie. D'après mon œil pour t'avoir sous mon poids, tirer sur moi-même avec ça pour essayer de me caprer en balle. Ah. Yes. Ça m'a donné longtemps. m'a me longtemps. Très longtemps. Et avec l'autre témoignage, je t'en encore des autres serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, de Bible. Donc, je ne parce que je ne parle pas de un livre, non, même un grand livre. Je lis, lis un livre. Je lis sais pas un livre. Je ne un livre. Je un livre. Je ne Par exemple, un toute livre. livre. Je vais vous donner mon choix de l'histoire d'Haïti pour faire confiance. Mais oui. Et puis, la Bible ne va pas faire confiance. Je ne suis pas dire problème. Ça, c'est le choix. C'est le choix pour la personne. Et si nous avez fait une comparaison, on ne peut pas faire des salines, vous ne pouvez pas faire Jésus. salines. Vous ne pouvez pas faire des fleurs pour des salines, vous ne pouvez pas faire des Amen. Amen. Amen. Dis-moi qui changement de Sadin fait dans la vie ou? Moi, je m'appelle qui changement? Jésus. Jésus, moi. Amen. Ou <laughs> quoi là? Hein? Amen. Et ceci, je partie de Sadin. Je suis arrivé dans tout philosophe à travers le monde. Nous toute à dans tout philosophe à travers le monde. Comme pas d'exhibition dans l'évangile, même des cadeaux, un fond route à minuit, il est 2h du matin, mm. côté de un bon bisango. Mm. Les bisangos ont vu nous même rien de salites. <laughs> <laughs> Est-ce qu'on là donc, dans l'expérience que me fait avec la Bible qui parle de Jésus, bon, vous ne pas que les nègres, comme vous le faites, vous ne voulez pas venir. Si mais il y a d'autres que l'évangile, c'est l'orientalisme. Mais les gens qui ont dit ça sont sottis. en façon pour le rejeter. Tandis que même les gens qui ça. L'étudier, l'étudier, on sait des les grands philosophes grecs, qui pendant sont pas les continents, même, même si on a accepté dans l'orientalisme, pendant mon a dit ça, les maçons, ça nous y a le sorti. Il n'y a plus de et bon, Etc. On façon ou même pour acheter Jésus pour le manger. <imit> Pourquoi nous avec moi? <imit> Pendant ce temps, il oubliait ce que si ça veut Universalisme. Jésus-Christ, c'est l'universalisme. Jésus-Christ pas pour un continent. Dieu a créé le monde, la terre, le monde, le cosmos, l'univers. Donc, en quelque sorte, Jérémie te prend un petit temps pour la prophétiser, pour la remonter la moralité d'Israël, pour le faire qu'on mette en évidence que Dieu, ça, il a servi, mais qui œuvre. C'est lui qui fonde la terre, la planète Terre à vivre. Mais ça, là, son message de rappel. Le prophète Jérémie a fait pour le peuple, quitter nos une situation troublante. Côté peuple a livré l'idolâtrie. Et Jérémie tape combattre en pile l'idolâtrie. Amen. Ça l'idolâtrie Cherche Cherchez-vous une protection rase. clair. Amen. Ça idolatrie, l'idolâtrie oui. ah. Idolâtrie c'est la recherche d'une piètre protection. Par exemple, on m'a dit qu'elle cherche un on tient quoi, on met dans le coin, ça arrive idolâtrie. idolâtrie. à la jouer. Mais on prend un bon petit aspect là-dedans. On qui met ton petit chaîne dans le cour. Et vous connaissez son cours levé, un le levé, ou petit chaîne et vous mettez dans le cours. Vous vous sentez vous fier. Ça arrive idolâtrie. Comment idolâtrie? Où sont être créés, sur merveilleuse, mon descend bas. Par contre, c'est clair. Oui. Ou descendre devant un petit bâle et ça fait la Bible à qualifier l'idole. Oui. Ou même qui sont être merveilleux, et pour descendre devant un petit bâle qui ne bas pas passés. Par contre, clair. Oui. Ça fait l'idolâtrie. Donc, le prophète Jérémie... Il a combattre en pile dans le message yo, Le, le Saint-Esprit te bali. Il a combattre en pile l'idolâtrie. L'autre, prend un mouchoir maintenant pour chou. Sire. Comment il <laughs> Idolâtrie. On prend un petit mouchoir maintenant pour chou, Et puis avec un petit ça, on fond. Si on barre, ou disparaît. Dispare. Et vous sentez tout puissant. Ou êtes tout puissant Tenez bien vous a Pour le temps Pour le temps Il y a, la, où, y a une réalité Il faut que je ne peux pas Si je ne si kembel pas même l'air A l'air nan même, je ne pas donc c'est ça où ils ont dit c'est ça où les idolatries ils divinité yon ont Dieu rase. ils ah, ti protection on va qu'on nous entende protection rase égale. idolatrie égal à soit pour remarquer ou à pour tout presque tout le monde dans pays nous est tombé dans ces protections ras Président, c'est protection rase. Premier ministre. Protection rase. Les ministres. Les ministres. Protection rase. égale qui égal qu'ils a. Idolatrie. Mouna pral bureau, gros ministre, et puis il prend six bouteilles, il met dans menu. et puis il faut en meni. Protection rage. Rage. Rage. Rage. Rage. Rage. Rage. Rage. Moi-même, je ne n'importe qui critique qui a nous faisons ça. Ça nous pas un petit d'eau dans la bouteille. Et pourquoi on a d'eau dans la bouteille Très bon. Si on a un petit bout de baleine. petit de balen, ça a Là. Un petit bag, dire, on bague, on n'a rien ou on n'a rien d'endrouté et il n'y a pas l'avancé à de ça. <laughs> Protection? rase Qui égale? égal? Le prophète jérémie lui, fait en pile d'expérience, dans l'époque où pour le parler, et ça fait un verset, 15 ans, on commence comme ça? Il, dit, il, a, il, il, a, a, créé il a créé la terre par sa, puissance. par sa puissance. Il a fondé le monde, il a fondé le l'univers sa par sa sagesse. Il a étendu sagesse, ça veut dire connaissance. connaissance. Il a étendu les cieux par son intelligence. Les cieux, elle dit que plusieurs, plusieurs étendus par son intelligence. Ah, c'est mon tour, à mon tour qui est Dieu ça. On a dit, pasteur. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Attendez bien, à savoir, les palais de l'eau ont fait un mouvement, un gros mouvement en haut dans les cieux. À côté nous, il y a une planète Terre, nous, y a un lait de l'eau. Yes. Ah. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. On l'air nous former de l'eau, en l'air nous gain de l'eau qui stable. Bah a est stable. Et de l'eau petit nous. l'eau pas comprendre Amen. C'est un mystère. Connaissance. C'est ça, le prophète Jérémy, a façon pour peuple, pour peuple, oui. pour oui. pour le capable stable, pour oui. pas oui. varier. Amen. Et de pour... De, de pouvoir variation par l'éternel, l'éternel a tourné sous un trouble. Oui. En tempête. En tempête, il qu'il dit, mais il passait variation. Non. Il est l'éternel, c'est là non, non. Il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. On nous garde depuis Babou, hein, Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Oui. Dit. On a dit toujours. Il tire le vent de cette raison. Il tire le vent. Oui, oui toute merveille naturelle, tout ça, l'éternel servit avec eux l'aile besoin. Yes. Je vous sais pas vous Amen. Il servit avec eux l'aile besoin. On dit que là, au bout de la pluie, a pu, -tomber là. C'est l'éternel qui m'a dit pour le tomber. Oui, oui. Il a travail, -faire. Oui, oui, il a fait Ah. Pourquoi avec moi? Vous avez un tonnerre, l'éternel qui commande le. Il y mais il y a tout. L'éternel qui commande le spécial. Ça, il y a un qui est naturel, qui est établi. Il y a un surplus. Il un cas spécial. Il y a le besoin. Il y a un message passé pour une raison ou d'une autre que je ne connais Amen. Je vous dis vous avez des zones bon Dieu, des petites bon Dieu, des méchants pour De des zones des dans la pluie. Amen. Vacabon, pas Vous ne comprenez pas. ne C'est pourquoi dans avez une variété indéterminée que personne ne va saisir. Sal quitter à la portée de nous-mêmes, non, ok. Mais l'autre chose, je me demande. a marché là, on a avec gros âmes. Et puis pendant on a passé pas son pied pour pieds Il oui. Il puis couru Il a couru l'air. a son pied pour ça, c'est un exemple. Où est-ce qu'il y a un noir? Où noirs ce qu'il y et noir? Et puis, l'autre passe. Mon Dieu fait un géant avec un gros manche vraiment bien et ça fait connaissance dans le monde. Amen. Maintenant, à chaque fois, nous prenons bon Dieu, nous descendons dans les idoles d'idoles. Ou même dans la déception, vous le vivre. Oui. Deception. Et au capoel. Oui. Rontan et au capoel. Oui. Non. C'est pour arriver, c'est bon Dieu, prend bon Dieu, dans une dimension qu'on pas qu'à écrit, qu'on pas qu'à interprété, même si on mourit la dedans Ou bien mourir. Que c'est un dans nous? Que c'est un dans bénou Qui c'est le nom de Jésus. Regardez, combien de gens ont fait moi hier et soit matin ou bien hier. Il sort dans la radio. Et puis, là, puisque, la a mais c'est plus les Il y a des il sur vu, il il il il il a vu, il a il a vu, a a il a au nom de Jésus, je ne pas téléphone. Il dit, et puis l'autre, ça a conduit. Il dit, l'autre il dit, de il dit, a il dit pas de physique, il n'y il a Et puis, monsieur, dit, il dit, il Il dit, a Il dit, il Il dit, il Il dit, il dit, Il dit, Ça y va, Je si pour que pas. tu trop rage. En nous entendons, on a vu qu'on a vu qu'on a, a avec Zam, vin pour botel. Lui-même, avec Zam, par la foi. laissez de Jésus, Biu, Au nom de Jésus. Et puis, s'entendez, il un gars tombé. Il gars tombé. L'autre a couru à moto Il Jésus, Biu, Il tombé. tombé. tombé. tombé. tombé. tombé bon, il Finalement, là, monsieur. Bon, bagaille. bon, bagaille dans son. bon, dans son. bon, dans bon, bon, bon, bon, qui t'arrive En ouantant Mais même si on apparaît même dans la réalité, on n'a pas ignoré ça. On apparaît même la réalité. En nous, a a a a a Monsieur le campel au nom de Jésus Zame pour entrer Le sang de Jésus, nous avons tiré dans la machine Tiré dans la machine On ne peut pas prendre balle Et puis Monsieur dit le sang de Jésus Monsieur le campel de la machine Nous avons tiré le sang de Jésus Vous tiré le sang de Jésus Vous avez tiré Mais ça a une réalité bon là-dedans Une réalité là-dedans Une bon réalité Une réalité là-dedans Au nom du sang versé de, de Jésus C'est pas, pas prier Saint Barthole Et va mouchoir Et bon prier à le réciter. Et pour non. signer la quoi le faire De pas devant, de pas. Au <rire> <En> corps <coughs> courage. Ça au corps ras. Ça bien. Moi oh mon n'a oh, pas parlé. Il faut nous chitter sous témoignage. Moi-même, je suis fidèle moi. Je parle sous lui avec 9 minutes dans le fond comme ça. Biu! Fidèle, pam! Biu! Il fait du fil par entrer. 10 fils café Rien de plus. D'après mon bien saisi. Mais il faut qu'on ait l'argent en réalité. L'appel du nom de Jésus. Même mais, mais monsieur, il faut se camper. Monsieur, son, on fait un fidèle qui fait. Si ça l'attend près ici, il pas mourir. Si ça il a un homme de Et puis il a un de Il a il a de de Il pas rentrer Bon, monsieur, pas dit l'autre prière. Non. Alors, et moi qui est dans, bah, là, et C'est dans le bas là, ils c'est le fruit de qui là. Je ne suis pas dans petit bas ça, et Jésus de Jésus, la yes. palais. Au contraire, c'est tellement la palais de Jésus, il dit, Jésus, pas maintenant, on prêt pour m'aller. Il dit, monsieur, c'est de Jésus que je L'église me parlait. Et puis, il demandez, fait, vous « demande, comment on fait homme comme ça Et Il dit, non, c'est de Jésus que je ne suis pas beau. Et puis, il Pendant que coucher à terre, mais notre bandit apparaît avec un gros amant qui dans la tête. Il ne pas prendre. Ça, a un bon homme C'est ah, gomme invisible. Il gom invisible. Ça, mes amis, ce n'est pas protectionner notre bagaille, etc. Ça, Hallelujah. ça, c'est Jésus. Yes. Moi, je te donc, nous prenons à vous pour nous, pour nous, ouais. Yeah. Donc, même si quelqu'un croit dans notre bagaille ça fait peur. Au grand monde, au oui. grand monde, bon Dieu, qu'on grand monde. Bon Dieu bon Dieu qu'on a ralé qui faire prier Saint-Bartholou ou on aller n'importe ou ou quoi la donne. mais simplement l'abdou que bien qu'on prière saint pas servi vie. pas pas servi pas même sous ou te gen bala Dambala te transformez en couleur. Il t'en donne, même si tu as 7, 17 d'ambala endans, tu as écrivé, pas seul, parce que tu as prié pour m'arrêter là. Mais je dis, c'est pas. On ne peut pas gagner. Mais son réalité, mais pas qu'il prier pour Marie Jésus-Christ. Il l'a il a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné oui. le nom. Qui est au-dessus de, au de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de Qui est au-dessus de, au de, au de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent genou fléchisse. dans les cieux. Dans les cieux. Sur la, terre Sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde confesse Jésus-Christ, à la gloire. À la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Le verset 17. Regardez ça, le dit pasteur Glésine. Tout homme devient stupide en par sa science. science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Où est-ce que dit là? Où oui, est-ce Jérémie dans l'expérience Il a là, dit, là, dit avec le peuple Israël là: Alléluia. Tout homme devint stupide, stupide par sa, sa science. Science, science de la connaissance. De connaissance. Devint stupide, stupide, de égaré. Tête en bas, ou pas qu'on ne saura faire imbécile ignorant tout homme devint stupide par sa science, science on n'avez pas sa science ça veut dire là toute science qu'on n'a qu'à imaginer mathématiques physique chimie physiologie psychologie médecine Etc. Devant pas bon Dieu. Par sa science. C'est parce que ...et témoignage nous manque de Et me dis ça plusieurs fois ici. Nous manque de vulgariser la réalité, bon Dieu fait dans la vie. Non? Et chrétien au plus caché, ça, bon Dieu fait. Et tout le monde qui a été dans le monde entier, connaît mon Dieu fonce et demi à qui dépasse tout médecin. Amen. Dans le corps humain. Il ah. un bon, paquet paquet paquet de défis que médecin médecin pas à lever. Une ah. soirée l'Éternel paraît. Il ah. va ah. nous ah. comprimé. Où est-ce que tu as dit ça? En soirée, yeah. Jésus-Christ paraît. Il m'a un této. Il a réveillé. Oh. Il a réveillé. Il a réveillé. Il a réveillé. Il Et ici, il y a simplement. Si nous t'a sincère pour nous ouvrir témoignage. De temps en temps, c'est pour nous parler. C'est pour nous parler. Nous avons eu un Wadley qui est dans oui. oui. la télévision bah, la fois dernière, avant la dernière scène. Il a eu un lever la le bras qui a enflé. bras enflé, enflé, enflé. Il a fait le mal. Mais dans la télévision, il a dit il vient du papi men il vient du papi garder braume pas de terre oui mais <laughs> il vient du papi garder braume l'aime garder braume moi bra conek par rapport à l'autre Wow, waou m'dis saute gela dame tu frapper le non ou tu frapper la dame dormir non ou tu fais ça ou tu piques la dame non moi le docteur Johnson le Dr. Jason vient regarder. Le Dr. Jason toute qualité questions Le personnes Jason dit, bon, incroyable. Parce que le bras monté où il était raide Le vrai dit, il ne de fait le mal. Donc, il me fait un premier prière pour lui. Le bras pas descendu. Il me dit, comment le bras Il me dit, il ne fait le mal. Donc, il me dit, il vient dans cette scène. Il vient dans cette scène. Au moment où il dans cette scène, il mon de voir Il de passer dans le bras. Oh Non seulement, il guérit le Il reçoit l'autre bagaille. Depuis, il vient de La paix. Rendez-vous. à. Non, on mon choix, on passe dans le bras maintenant. On passe moi, la rivière de Saint-Esprit, on passe mon choix dans le bras et on passe mon choix dans moi. On attendait sentir le rouge sur mon baïe. On brandit sentir le pas normal. Et depuis là, il guéri sans, sans comprimer, comprimé, sans médicament. Comment on fait descendre Sans de l'oral et même vini, sans de Où est-ce que nous là avec moi? Oui. C'est pour, pour, pour, pour faire Jésus a confiance oui. dans des alliés. Oui. Et ma dire à chaque fois où descend bon Dieu, dans même dans le comportement, dans la parole, dans la réflexion, des bon Dieu est ou même pour recevoir le contraire. Il yes. a négatif. Amen. Amen. On il a mal à ou à Le Seigneur dit Mais bon, Il pas sous-titrage bon dieu qui l'aide ça montre que pour même bon dieu l'aide ici encore moi fâché comme avec non nous nou non ici non, non, avec sa saint esprit mwitare, avec la bible c'est tout la Bible. On s'est à que je suis un salissien. Je je Et deux, que si je un salfigu de Je un Jésus-Christ. Je me mets un de Jésus-Christ. Je avec un de Je de Jésus-Christ. Je un yes abidim et jesus même sur l'autre qui a levé figure et Jésus seul qui qui a levé qui qui a levé figure qui l'a levé figure donc on pas d'accord mon vienne manquer Jésus christ des gars ici à tout monde on vient de entrer ici à c'est pour soumettre en bas Jésus christ pour aimer, pour chouler pour Jésus christ sentir il gagne de toi mon cap servile, ici à est pas venir bailler l'argent soit bailler Jésus christ mais regardez, même par exemple, service nous je venir sur le Jésus-Christ, un rat et pour prendre un virant, vous ne pas un non ne pas, Vous comprenez les un Les a marié, go go go go go go go de faim, il pas même din pour on dal na mariage. Oui. Telman radoté ou ache gorade mais son lui on a mariage. Même les saintes semaines ici pour tout le monde venir habillé belle propre. Abi à quatre épingles, d'après n'a pas sur la table de l'étang. On vient dans adoration dans la présence de Dieu pour habiller propre belle. Etc. pas d'accord de blagé. Il n'y a venir ici avec où en tête. non plage, il venir Mais... <laughs> Ça m'a bien aimé. a pas Je l'église de Philadelphia. l'église de Baptiste. on dit nous ça Monsieur, je ne sais pas si comme ça. Je deux mesdames, deux mesdames grimelles, je pendant une église là, et puis, ouais, avec pain, y a y a avec maquillage, il y a je dans l'église là. Monsieur, je ou pas vous je me dis, pas si je ne je je me bon, je vais prendre pour un peu brutal net, pour pas former net, parce que je faire mesdames ça a eu honte pour bon Dieu. Bien aimé, pendant ma prière, je ne sais pas si c'est Diab qui dit, monsieur parle de nous. Il dit, oui, on se on se dit, Par mesdames, yo, y allez. Nous n'a pas là avec ça. C'est passé à ta première couronne, même. Non. Bon Dieu n'a pas là il les digne d'être respecté. Oula. Toute science est nulle devant. Faut qu'on ça. Ou va l'apôtre la Paul dans n'a il dit la paix de Dieu qui surpasse. Oh, la paix de Dieu simplement. Pourquoi nous avons là La paix de Dieu simplement qui surpasse toute intelligence des hommes. Garde à nos cœurs et nos pensées en Jésus. Du fait qu'on a la paix de Dieu en dedans, simplement, ça suffit qu'à renverser n'importe quoi. Oh. Alléluia. La paix de Dieu, bon Dieu, bon la paix en dedans. Si nous t'en comprenons, vous avez moi un membre de ma je ne sais pas si il y a deux pasteurs L'homme dit deux pasteurs, n'importe quoi Ils sont les seuls pasteurs Oui, il y a deux pasteurs Ils ont l'autre pasteur Nous disons encore Bandit dans le pays Pasteur porte-toi Pas de peine, c'est nous pour peine. Au nom de Jésus-Christ Au nom au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ Oui. au nom de Jésus-Christ Moi m'ai préparé un côté les bois nous prendre nous monter dans mon lit pour le monde qui a prié avec nous retirer vieux dans yo dedans au nom de Jésus Amen Nous t'apprenons bien saisi Euh au fidèle porte toi nous t'attendons au doux père avant l'éternel, il faut père, moi je m'en père. père. <laughs> oh père! Je corona, un petit journaliste parce que a corona, des Bon, il hein? dit, comment est-ce que le papa ne fait pour qui ça Il dit, non, le papa ne fait comme ça. Oh, papa ne mais le papa ne Il dit, oh Il dit, ça, il n'y a pas <laughs> de journaliste même. Oh, il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de doué, père. En tout cas, le là, vous, vous. il n'y a pas de doué. Il dit, tout en fèvre est honteux de son image taillée. Où est-il dit là? On est allé sortir sous science, sous mon connaissance. De plusieurs niveaux, il tombait dans le monde, dans l'orfèvre qui fabriquer fabriqué l'image qui semblait à monde Il dit que, au lieu, il a pour respecter, honorer l'œuvre de l'éternel, il prend et agit, il a la terre, et puis il a formé pour faire l'autre image pour dire, mais ça, qui est réalité? L'éternel dit, nous honte. Tout orfèvre honte. Comment honte là? Vous faites une image là, il on pas mettre le dans pas aller parler dans tout le fève. Vous prenez, a dit, il il a a dit, il a la il a dit, il a a une petite poupée. dit, poupée. Toale. Mais côté esprit Saint-Anne, Vinchita. Vin Et puis, il y a des petits Saint-Anne, parce que son petit bagage tout l'aide. Tout macaron. Et puis, c'est lui-même, ou euh, député, sénateur, yeah. monde qui passe dans la grande université États-Unis en France, pour le devant. Mais, mais c'est dans pays, il y a des gens qui sont honteux. Et puis côté, si c'est à côté pour entrer. Bah, elle a boue toilette, cochon. Mouche. Côté mon ap toilette, cochon à toilette. Jésus. Oh! Et puis c'est monde ça qui a décidé pour vous dans pays. Madame Présidente, dans saint tout. Oh, Quelle déception Je ne dis pas l'autre monde n'a pas servi diable Non, mais diable n'a pa pas servi servir. Hein? Oh. Diable états-unis ah, Avant le manger à Cancer, Il faut faire avion oui. Ou faire bon. bon. bon. bon. gros pont bon. Ou faire gros caille Et puis ou, ou fait machine, ou fait une pile belle machine diable étatsunien, hein? oui. mais dans ah. la connaissance pas blanc. Mais le problème qui est avec Diabisia. Diabisia, c'est fatale. Il faut bien dans la bouche Saint-Jacques. Oui. L'idée va à l'école. Il faut tourner cochon, il faut oui. tourner chien, il faut bien à la boue, oui. à water cochon. Et ça le faut même. Mais, mais, yeah. mais à qui diable l'autre monde, il a quelqu'un qui a dirigé et ça fait au bon nom, ça. il sert avec Zaka qui vit un vieux diable qui est un diable qui est un à qui est pied à terre. À terre. est un diable qui est un diable qui un diable qui est un diable depuis un pour la voler l'argent. il êtes misérable. Il faut misérable. Crabe dans le trou. Vous ne pas dans le trou. Vous ne pas dans trou. Vous seulement dans le gouvernement. Oh! pas un pays qui comme ça, monsieur. Vous sans pitié. Mais c'est nouveau œuvre, Sans entrailles. Il n'y a point en elle de, sou de souffle. Elle dit qu'il y a une statue. Dans l'idole. Idole n'a pas de souffle là-dedans. S'il n'y pas de souffle la donne, n'ayant pas. Amen. Amen. Bon, je vais vous dire je ne sais pas si la vérité. Ou qu'on est en Inde, tout le qui yo adoré comme Dieu. Je vous dire bon vous avez tellement de problèmes, Dieu n'a pas de faire. Il y tout Dieu qui a dans la rue. Il bon, y a des milliers de divinités qui ne font rien pour eux. Eh? Bon, la Sint-Arabie, la pour dans la rue, pour dire que a bon Dieu mot. pour nous. les dit que nous ça. Et c'est Jab qui a dans pauvreté. À gauche à droite, pour la pauvreté, la pauvreté à ici, la corruption. À gauche à droite, donc, ils viennent à eux, ils viennent à eux, ils viennent à eux, ils viennent à gauche à droite, ils viennent à Haïti, Haïti, Haïti Haïti, la Amen. Dieu bon Dieu béni Grâce bon Dieu sou je la libre, je suis libre, libre de au pied Sans qu'elle saute. D'après moi, bien saisi. C'est ça pour saisi. Si je suis en de passer je en train de je suis content de et pas sauter on contente chantal, wè sechantal moise chacun de nous là nous à l'aise nous bien que ne pas sauter. mon Dieu tu fait ça dans le pays à tout amen gien pays sous la tête qui comme ça oui ça qui, consa, qui consa. Non, ensemble oh. qui donc c'est pour mettre espoir le oui. verset 18 oui. Ça, oui. du pasteur oui. grisine elle suit sont... Elles sont, Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Mais bien, oui. Mais ça, lié chose de néant une œuvre qui a trompé l'homme. Elles les? périront quand viendra le châtiment. Mm -mm. Il y a péri. Le châtiment mondial tombé. sur oh. le. Il y a péri. On a dit? Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, oh, car c'est lui qui a tout formé. Israël mis, est la tribu mis, de son héritage. Celui qui est la part d'Israël, savez le d'où là Le Dieu d'Israël. Le Dieu, d'Israël. qu'a dit le prophète le Dieu d'Israël, ça le dit, n'est pas comme elle. N'est pas comme elle. Car, qui a car formé, celui qui a tout formé. formé. Et, Israël est, la et tribu Israël est la tribu de son héritage. De son héritage. Alléluia. L'éternel est son nom. Oui, il a dit l'éternel des armées est son nom? Dans... Oh, oh. Alléluia! L'éternel des armées! L'éternel dans... des armées est son nom, dit: dans... L'éternel qui compte bataille là! Qui ah, compte bataille qui ça? A l'homme ou bien avec l'autre Dieu? Avec l'autre Dieu! Avec l'autre Dieu. Alléluia. L'éternel des armées est son, son nom. Alléluia. Alléluia. Maman, son bandit dit, l'a C'est pour dire, allez chercher l'autre bandit pareil. Au nom de Jésus-Christ, elle yes. va trembler pour trembler, Amen. non? Amen. Est-ce que l'église est là avec moi? Amen. C'est pour nous tomber dans la figure pour nous prêcher, oui. Yes. tout le monde dit qu'il a tant de là. Côté Grand Ravine, côté village de Dieu, côté matis, côté fortama, côté la plaine, pas bien qu'on y Espoir, bandit, c'est nous. Oui. Amen, amen, amen. Si Jésus. Même si je ne sais pas, je ne sais pas qui respectent l'évangile. Amen. Si elles font mal, parce qu'elles ne sont pas chrétiens. Amen. Excusez-moi, ça me doit là. Oui. Je ne sais pas je rire. Yes. Ils respectent la Bible. Yes. Il peut faut, appliquer, il peut délivrer. Mais là, on t'a bal dégoûté Jésus-Christ. La demande excuse, oui. Mais oui. Et puis vous-même, même égarouille, et vous avez tremblé. Et puis vous avez dit. Bède. Tête en bas. Et que je ne peux pas de je ne veux de dire, je ne dire, je ne veux de dire, je ne veux pas dire, je ne dire, je ne veux pas avant. je ne pas dire, je ne pas Non, je ne dire, je ne pas Dans le nom de Jésus, je dire, pour me retirer l'anglais sous sa en Pour me retirer l'église sous en dedans. Pour me retirer le sac en dedans. Pour me retirer l'église sous ça en dedans. Parce que je Si nous-mêmes nous sommes nous un père bandit, qui espoir Qui espoir C'est oh, fini. Jésus, côté tu es côté Quand tu Et ce n'est pas tout qui doit mourir en bas âme. Non au oh, nom de Jésus, parce que la fleur dit qu'il doit yes. pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il a repentir. Nous peine demander la mort pour y et pas la mort. La Bible a demandé la repentance pour nous. Yes. Si le pape le repentir, finalement il prend la mort. La la mort. Mais d'abord c'est repentance. repentance. Yes. Et puis il n'y a pas peur pour nous payer. Alléluia. Bon, Au vu le vieux mouvement, la chair a en fait. Et paix, non paix. Mm -hmm. Jésus. Bon, moi-même, dit, même dit, euh, moi, je me dis, messieurs, la mort joue. jour. Bon, moi-même, je me prêche. Tout le monde t'a dit, me prêcher yes. Et moi, je dis que. La repentance devant. S'il pas prend repentance, on la mort. Prend la mort. Oui, la mort. Yes. Et ben la mort sans jouer, il a mort un jour. Il un jour. Oui. Mon qui va à qui est l'ancien des jours, là, yes. le jour de l'éternité, yes. qui vit au siècle des siècles, il est Jésus de Nazareth, qui dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort et voici je suis vivant au, au siècle, siècle des siècles. Siècle. Amen. Je tiens la mort, les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Mais quoi qui pas de mon Il y a la de la vie sans jour. Jésus-Christ c'est la vie sans jour. Nous ne donc pas attendre Amen amen. La vie pour l'éternité, l'éternité yes. n'a pas de bonne. Yes. Et moi je déclare en commandé tout chrétien à pleine dans toute la pleine en restant dans la prière. Je suis délivrance la pleine dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis de apprendre, Pasteur dis-moi, je ne vais même pas répéter. Je ne vais pas répéter. Je ne vais pas répéter. Parce je ne vais venir Pour me dire non, ça va pas être fait. Pour me dire, pour me dire, monsieur, je ne vais pas faire le main. Je ne vais pas vérifier, je ne vais faire un mauvais coup. Je vais faire un mauvais coup. Regardez, faites la plainte, regardez, dans l'injustice, non, non, méchanceté à haut niveau. Bon, fin d'année, là, c'est fini. Au nom de Jésus, arrêtez et sachez que je suis Dieu, Dieu éternel. Je domine sur les nations je, et je domine, domine sur la terre. terre. L'éternel des, des armées gens. est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Il est de qui la part de Jacob n'est pas comme elle. Où est, Où est la comparaison? -là? Ça, il nous n'est pas comme elle. Là, bon, comparaison de supériorité. Donc Jésus n'a pas servi à, supérieur de toute vie, diabandit, diable gouvernement, diable à gauche à droite dans le pays. Et parce que, monsieur, pas mettez Jésus en évidence. Bon, moi-même, sous tout Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Monsieur, le monde entier qui a de nous mettre gardé, mettez Jésus maintenant en évidence. Au nom de Jésus. christ Je vais me battre avec Jésus devant. Mais je vais vous dire Jésus pour prendre. Yes et que puissant s'apparent. yes Moun qui a crasé Jésus pour finir de Jésus pour prendre oh, non, qu'on parle. Qu'on parle, qu'on parle, qu'on Au nom de Jésus. Jésus, ça m'a parlé en termes visibles, physiques. Bon, on dans Jésus-Christ. Oui. Yes. Moun qui ka Jésus -Christ pour, Jésus -Christ paraître, paraître. Hein? a tout Jésus-Christ pour finir Jésus-Christ pour prendre non, paraît, Paraître pour qu'on qu fasse face paraître paraître paraître au nom de, de Jésus l'évangile son réalité faut nous vivre réalité au nom, au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus et puis et puis pour et puis prophète quand il dit l'éternel il dit des armées est, est, est son nom est son nom l'éternel des armées l'éternel qui compte bataille, qui compte bataille là? Son nom? je ma un document là depuis quelques mois sur les batailles de l'éternel à travers les ailes Bible ah. mes amis ah, ça, ça oh l'éternel c'est ah. Bible monsieur je dis Bible eh, on va bien occuper, non? Pas garder Et la réalité. La réalité, oui. Les gondos sont célestes. Mais ces documents, je prépare. Mon Dieu, permettez-moi de préparer les documents. Je le finis de préparer les documents, je me sens jaloux. Je yeah. me sens trop bas. Pour ça, mon Dieu, je me sens que je vais faire des gars déjà. Amen. Amen, amen, amen, amen. amen. amen. Je prend oui. Regardez, je suis un bras saint, bien-aimé, je suis un bras je suis un bras je suis je me un je suis un un bras je un je suis a ah a ben a le le verset 20. Le verset 20. Il dit as Tu as été pour moi. Ouais. Ouais, bien, oui. Mais ça, mais ça Jérémie, le prophète, n'est expériencé avec yes. l'éternel des amis. Yes. Mais ça l'a dit. Il dit On connaît l'éternel des amis et son nom. Il dit yes. Que c'est non ou yes. pas qu'on pète des bataille, ou qu'on bataille. Et puis, et puis Jérémie dit Tu as été pour moi. Un marteau. Un marteau. Un instrument de guerre, les amis. T'as de bien, oui. Un marteau et un, un instrument. Instrument de guerre. Instrument de guerre. Ça, au cas de terminer, non. Avez-nous ah, enfin, manqué? Terminer. Ou pas cas de terminer ça? Un ou cas de terminer? Instrument de guerre. Pas capable. kabab. Instrument de guerre. Ça. Regardez. Ça a dépassé tout by tout by bah, bah, monsieur okay, oui. Raznep, Oh mon oh, Instrument de guerre. Instrument de guerre. Instrument de guerre, oui. Tu as été pour moi un marteau et un instrument, instrument de, de guerre. Peut-être si tu as dit un marteau, mon dégât dit anti marteau, mais elle dit instrument, instrument de, guerre. de guerre. Ah, instrument de guerre, ça. Ah, ah son autre réalité, en nos réalités. <rire> Et Billy, qui ça, par toi. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai brisé, des, des, brisé nations. des nations. A dit que Jérémie qui a parlé comme prophète de l'éternel, par toi, Jérémie dit, pas ou même. Pas, pas moi et ou même, j'ai brisé. Des nations. Des nations. Par toi, j'ai brisé des nations. On a le noms. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, qui ça j'ai détruit des royaumes. J'ai détruit les royaumes. Oh, par toi, oui. J'ai détruit les royaumes. Marie-François, là. Par toi, j'ai détruit les royaumes. Amen. Par toi. Bon Dieu, Qui Tu sommes un peu. Qui te met les mains de Dieu avait, qui Le cheval et son cavalier. Par toi, par l'éternel des armées. J'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Et ensuite... Pour toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Le char. Oui. Quel que soit le char, oui. Quel que soit le char. Quel que soit le char, quel que soit char. Quel que antique, quel que soit le char moderne. Post-moderne. Ah ben, connais. Brise, elle a le char. Regardez, je me dis tout le monde dans le pays. Avec l'évangile, je Bible dis que je suis au nom de Jésus. Sous ton Jésus-Christ. Sous ton Jésus. Voilà, <rires> est sous-là. Yes. Alléluia. Oui, bon. Alléluia. Par toi, je brisais le char. Le chat est celui qui est déçu. Celui qui est déçu. Ambe Hein? Absolument. Mon oui. chat, oui, l'éternel brisé avec tout le monde brisé. qui est J'ai dit, je suis brisé par l'éternel. Je suis brisé char avec tout le monde qui est Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Et là, je me dis, je ne suis pas venu devant avec l'évangile on va prêcher. Pour nous opposer avec nous. Souvent, besoin conversion. Ok. Mais pas venir devant pourquoi... Parce que grand pile de monde qui brisait déjà. Mais oui. Qui brisait déjà. Avec l'éternel, oui. oui. yes. gardez avec Jésus-Christ. Longtemps était l'éternel, c'est Jésus-Christ. On pense que c'est Jésus-Christ dans l'éternel. Ou bien l'éternel dans Jésus-Christ. Gardez même de ma main. Même je brisé, mon. Au nom de Jésus. pour venir devant, m'a brisé. Depuis, c'est moi qui m'a crasé. Mon talent immondiaux. Oui Vous crasez déjà Il pas déjà Parce que, pas rien Qui que vous soyez oui. Qui que vous soyez Yo marron. marrons pas moi, a pas besoin Un problème Pas toi Oui Je c'est je, je, quand tu m'a plagué dans la Oui, par toi On allait. Pas toi Moi j'ai brisé le vieillard et l'enfant Pas toi, j'ai Briser le vieillard et l'enfant. Qu'on vous avez dit, qu'on dans la guerre, on pas connaître grand monde, vous ne pas Vous Amen. L'éternel dans la guerre, l'on dans la guerre. Vous net l'on Vous la guerre. Vous venez devant n'importe Vous sans principaux. Oui. Marie-Souchon. Mal devant. Et nous ne pas battre avec les âmes charnelles. Non, loin de là, loin de là. Très très loin de là. Nous ne pas battre avec les âmes charnelles. Non, non, non. non. Nous levez maintenant. Bénis soit l'éternel. Mon rocher qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Béni soit l'éternel. L'éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mes bataille, même quoi, mon bataille? Là. Regardez, le monde qui sent bataille, lever, les gens qui sentent tout à la bataille, quand vous lever pour faire entraînement, ça. Les gens qui sentent à bataille, les gens qui sentent tout en bataille, seulement lever les mains, ça seulement faire. Alléluia. Ouh <laughs> Ou qu'on se blague, levez-moi en l'air. Sa seulement à faire, C'est gros oui. bagaille lié, gros bataille lié. Son texte biblique. Amen. Pendant plein là. Ou pas qu'il y pas un zam, ou pas qu'il y ou pas qu'il m16, ou pas qu'il y a manchette, ou pas de 38, ou pas baguette 9 mm, ou pas 12. Amen. Etc. Au lever moi en et pour réciter béni, soit l'éternel. Mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Médoise à la bataille. Béni soit l'État qui exerce mes mains au combat. Médoise à la bataille. Béni soit l'État qui exerce mes mains au combat. Médoise à la bataille. Car les hommes avec les, les nos combattants ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses car les hommes avec lesquels les combattants ne sont pas charnels, Alléluia mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses car les hommes avec lesquels les combattants ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu de le sang de Jésus. Pire. Le sang de Jésus. Pire. Le sang de Jésus. Pire. Il y a yeah, Fonchita. Alléluia. vais yes. vous qui est ennemi, physique ou spirituel. Qui un campé devant ça? Yes. On a dit. Les... Sont... Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé. Le jeune homme et la jeune fille. Elle dit que l'on en bataille, ou pas dans romance. Ou pas dans sentiment. Oh, moi, mes jeunes filles, ça. L'on en bataille. C'est Gégenet. Gégenet, c'est brisé ou a brisé. Par l'éternel. Yes. On a Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Le berger et son troupeau. L'on en bataille ou pas dans vicié. Ou bien on dit, vous avez dit ça, toi gras. Mettez la part. Mettez la part. À la manière de Saïd, le vicieux. on en bataille c'est brisé ou à brisé. Est-ce qu'on a des sales de commencer Moi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Oh Le laboureur et ses bœufs. Elle dit que c'est pas bœuf ou une rouleau. Non. Briseau briseaux briser. Et briseau briser dans la bataille. Dévoué par interdit. On Par toi, j'ai brisé le, la... le gouverneur et ses chefs. Et les chefs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Oh l'éternel. Par l'éternel, ça sa prophète a dit lui-même lui Par toi, je brise les gouverneurs et les chefs. Ou pas, ouais, d'après Jérémie 51, là, puissant, pas qu'il y ait un qui qui qui qui qui qui qui qui qui qui cest à que, tout et tout le monde, vous fait la mort joue c'est parce que si ça l'observe, en pied, la morgueille joue, tout le monde Yes. la morgueille joue, tout le so bien, je depuis semaine ne que me suis là. Pas de baron dans la plaine encore. Non. Baron, là, l'homme fait travail, pas de moi-même, au nom de Jésus-Christ. Mais yes. Jésus-Christ, t'as des samedi là. la. pas de guédé à Nessa encore. Non. Ça a presque expiré. Non, Dans non, quoi des bouquets dans la plaine qu'on a guédé, baron en bas côte depuis très longtemps là, uh -huh. il va foutre ouvrir dans le dire mais ça a passé. Mais oui. Bon. Si Bao en bas Brigitte en bas c'est Si Brigitte en bas en bas-côte, nous parler. Amen. Yes. Et si Gédé en bas Marinette en bas Yes. Diab en bas <laughs> Oui. Et si bah, on la croit bah, bah, bah, bah, si en bas bah, bah, so, eh, ah. on s'en dit, on samedi en bas Ba on samedi en bas Bravo. on en bas en bas on en bas on package. Package. D'un balar, on paquet. Et Freda, fait dans Amen. Et Freda fait des élites, des élites Et en bas-côte. Dans toute la plaine, dans la rentrée, rentrée, rentrée, rentrée. Dans toute la plaine, dans la rentrée, rentrée, dans toute la plaine, montrez, montrez oh non, Montrez, montrez, la plaine doit délivrer. Oh la plaine doit être délivrée, la plaine doit être délivrée. Oh non, de Devant Jésus. le trône de la majesté oh divine. Messieurs, dames, la plaine, quoi, de bouquet, dans toute plaine, oh Nous supposons délivrer. Chacun ici qui doit pour vivre. Oh non, Jésus. Oui! Amen. Donc, mais, mais ça fait, Et, la mort, il y a une seule chance de repartir, de convertir rapidement. Yes. Parce que le diable n'a pas encore capoté ce coup. Là -là. Non. Il n'y a pas tout, tout de protection. Toutes de bandits. Toutes les bandits. C'est le ce, diable ce qui est sous eux, ils connaissent la police, pas ne pouvez pas percer. Eh. Monsieur le policier, monsieur le policier qui connecté avec la mort, je regrette ça pour nous. Regrette, regrette. Je regrette oui, ça pour nous. Tout le policier connecté avec bandit pour manger et pour boire. Oui, je ne sais pas ce bon pour nous. Mais est il faut une morale professionnelle. Il faut une éthique yes. professionnel. Au moins, il y a des policiers sérieux, mais il y a des policiers qui sont dans le Vous mangez parce que bah là, pour nous mais au moins logique ou souffrir, mais pour qui un béhétique ou, ou capa chrétien, mais au moins morale la forgue, amen? Amen. On dit Baron en bas, en bas code. Baron en bas, en bas code. Brigitte en bas, en bas code. Guédé en bas, en bas code. Azaka Mede, en bas, en bas code. Cousin Azaka, en bas code. En bacode. L'engnesso. En bacode. Exil criminel. En bacode. ESID sept coups de couteau. En bas code. Les bags en chemin. En bacode. Les bages en cafou. En bacode. Diap criminel. En bacode. Au nom de Jésus. Au oh nom. Au nom de Jésus. Et tout diable qui battent des noms, bah yes. tête tout balle. Yes. Toutes les qui patent de nom, tout diable qui battent de nom. Depuis ce diable qui pas t'attendé non, pas tête ou pas. Depuis ce diable malade qui pas t'attendé non, pas tête ou pas. Depuis ce diable enragé qui pas t'attendé non, pas tête ou pas. Depuis ce diable dans n'ka pas t'attendé non, non pas tête ou pas. Ja. Depuis ce diable dans tout bois pas t'attendé non, pas tête ou pas. Depuis pa. ce diable dans tête mon qui pas t'attendé non, pas tête ou pas. Depuis ce diable en bas tête pas t'attendé non, pas tête ou pas. Alléluia! diable dans les airs à gauche à dans les airs pas dans de noms, diable dans le nord pas dans de noms, diable dans le sud qui pas de Va être tout bas. dans l'est qui dans Va être tout bas. diable dans l'ouest qui pas dans de noms, Depuis précipité dans les airs qui pas de Jésus! Laissez-le de Jésus le de Yévi